On a décidé de monter Imagination for People, c'est une plateforme internationale multilingue euh, qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses, repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, hein, et, euh, et puis soutenir les porteurs des projets. Et l'objectif ultime, c'est que tout ça, eh bien, ça se croise pour passer à l'échelle de manière à ce que dans le monde, eh bien, il y ait de plus en plus d'innovations et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des, bons, des bonnes idées, des bons projets, eh bien, euh, se développent un peu partout sur la planète. Qui, ça, ça satisfait d'abord euh, mon utopie de, de, de 14 ans où je disais ça, ça serait bien que le monde y soit un peu moins pire. C'est un peu le, comment, euh, comme la, la, la, le slogan, euh, vous êtes prié de laisser le monde dans l'état où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je ne l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Et euh, donc j'aimerais bien, et bon évidemment euh, chacun avec ses petits moyens on se dit bah non on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète c'est absolument incroyable d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc euh, finalement d'avoir quelque chose de plus humble de, de mon côté, de dire bah tiens finalement juste essayer de repérer, de trouver les choses, et puis de, de faire en sorte que ça, devienne, euh, que ça se sache, ben euh, voilà, c'est super. On essaie de faire finalement le projet de nos rêves, parce qu'on voudrait euh, non plus changer le monde, mais trouver les gens qui le font déjà c'est-à-dire euh, qu'est-ce que les gens ont inventé pour mieux vivre ensemble. Et finalement, on est en, euh, on est en train de lancer donc, une plateforme qui sert à repérer tous les projets les plus stimulants, les plus étonnants possibles, et puis euh, d'aider et de soutenir ceux qui veulent stimuler, prendre ces projets-là, les transformer et puis euh, lancer des choses. Je pense à par exemple le Nuage Vert, qui est un projet euh, qui se passe euh, cette fois en Finlande, et euh, c'est des artistes qui dessinent avec un laser la forme du, du nuage d'une du, du, du, du, usine. Alors ça devient intéressant quand cette usine, c'est l'usine de retraitement des déchets. Ça montre à tout le monde, à la population, le, finalement, est-ce qu'on trie bien ou non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas grand-chose, il ben, n'y a pas beaucoup de déchets quand on triés. Et donc c'est une façon de rendre visuel à tout le monde notre capacité d'avoir une, une situation éco-responsable, un comportement éco-responsable. Euh, autre projet que j'aime beaucoup aussi au euh, Japon cette fois, euh, c'est des architectes. Et euh, ils ont fait une maison en dépit du bon sens. Alors le sol n'est pas droit, les, les, les interrupteurs sont, il faut se baisser, le, la télévision elle est carrément au plafond donc c'est pas très très confortable. En plus de temps, dans la nuit les interrupteurs ils allument, euh, ça change et ils n'allument plus la même Alors pourquoi ça En fait c'est des, des maisons qui sont prévues pour des gens qui ont une certaine catégorie d'Alzheimer. Et donc la stimulation qu'il y a d'habitude quand quelqu'un est en difficulté on fait tout pour lui simplifier la vie. Là c'est l'inverse donc c'est complètement étonnant. et justement, le fait d'aller de, de, de, découvrir, de voir, être stimuler tout le temps, on voit qu'on a même une régression, un arrêt et même une régression de la maladie. Alors c'est intéressant parce que le MIT a regardé ça, un peu étonné, a, vu que ça fonctionnait, et aujourd'hui c'est en train de se diffuser, se diffuser partout. Troisième chose, avec qui avait un, petit, un, un troisième pour, euh, pour s'amuser, euh, cette fois on va dans les favelas de, de, de Caracas. Et là il y a un projet qui s'appelle le Sistema, et c'est rigolo, c'est des, des gens ils ont monté des orchestres classiques dans les favelas. Pourquoi Et on voit bien que les, les enfants, d'abord, ils, ils, ils apprennent la musique classique. Ça a tellement bien marché, ça a tellement structuré que du coup, il y a des centaines d'orchestres de musique classique au Venezuela, que du coup, ils passent à la télévision. Donc, des jeunes qui étaient dans les favelas, qui, étaient, donc, euh, qui avaient une image vue de l'extérieur extrêmement dévalorisante, au contraire, une image totalement valorisante, pour, pas pour n'importe quoi, pour de la musique classique. Et ça marche plutôt tonnerre de Dieu. Alors, c'est ça, ça que j'aime bien dans les projets. Moi, j'aime bien quand je, on a un feu, j'ai fait Waouh C'est-à-dire, quand, quand on se dit Non, ça, c'est complètement l'inverse. Moi, si j'étais financeur, je n'aurais pas donné un sou là-dessus. C'est justement ça qui marche. Donc fin de l'année euh, 2011, euh, l'objectif est de mettre en place des outils un petit peu différents. C'est-à-dire que comment on coopère à plusieurs, avec une centaine de personnes Aujourd'hui, on commence à avoir des méthodologies, on le fait, ça prend des fois deux ans pour arriver à faire converger les gens. Là, on est en train de mettre des outils et des méthodes en place pour le faire en 3-4 mois sur un sujet donné, pour pouvoir offrir à la communauté euh, globalement le travail de 100 personnes qui donnent des idées, etc. Donc ça, c'est la prochaine étape. Le, c est, c est, le, le, au lancement, le site euh, français-anglais, euh, rapidement, on va avoir un community manager aussi hispanophone. Et l'objectif, c'est d'ouvrir après des langues. Et, et là, c'est pas forcément... On va pas avoir des... Il y a 3000 langues dans le monde, on va pas avoir 3000 community managers, mais plutôt, par exemple, avec euh, les, les, nos amis indiens, on est en train de discuter, non pas simplement pour faire de l'hindi mais du tamoul, enfin, toutes les, de, toutes les langues locales, avec des gens qui seraient, euh, justement, dans des associations indiennes. Et, simplement, on fera à un moment donné une communauté, des communautés managers, euh, qui ne seront pas tous d'ailleurs dans Imagination for People. Et là vous avez trois choses que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer à consulter des, des, des fiches de projet alors il y a des façons de les classer, vous êtes intéressé par le vieillissement, on bah, va regarder des fiches de vieillissement et puis peut-être que vous allez voir, tiens, du coup il y, a, il y en a qui sont près de chez vous, alors vous regardez, vous allez peut-être voir que d'ailleurs il y a des personnes qui participent à ce projet-là et puis que vous voudriez contacter, etc. etc. Deuxième chose, eh bien vous avez, euh, vous faites partie d'une communauté, donc euh, alors cette communauté, euh, elle, a, elle, elle va rassembler des fois des sous-communautés, par exemple on a la sous-communauté des gens qui sont tout au sud, correspondant, on a des communautés des fois par ville, on est en train d'en monter une assaut par exemple en France, il euh, y en a qui sont au niveau d'un pays, comme euh, au niveau de l'Inde, euh, d'autres au niveau d'une région, d'autres au niveau d'une école, comme l'école Normale Supérieure à Lyon, etc. etc. Et donc, euh, vous pouvez participer à une communauté locale, parce que c'est quand même bien, de, le, le, le net, mais c'est quand même bien de se rencontrer en vrai aussi, pour se retrouver, donc il des sous-communautés, et, euh, et puis discuter avec les gens, faire ce que vous voulez. Euh, en plus, vous pouvez vous dire, bah tiens, c'est bien, mais maintenant, je voudrais monter mon projet. Alors, si vous montez votre projet, il y a deux choses. Premièrement, à un moment donné, on, a, on peut avoir besoin un peu d'aide, parce que je ne m'en sors pas. Alors, on a un système d'appel, d'appel à, de mise en réseau, en fait. Euh, alors, je peux avoir des appels à compétences. Alors, un appel à compétences, c'est ben, « j'ai besoin de… » Dernièrement, on avait vu un truc un peu rigolo, c'est euh, « je veux monter une coopérative en Sénégal, seulement le problème, c'est que je coopérative sur le web, et euh, je dépend donc du ministère de l'Agriculture, suivant la loi sénégalaise. Donc, euh, comment je fais ?» Eh bien, on a essayé de trouver quelqu'un pour nous renseigner. Moi, bon, je savais pas, mais voilà, mise en contact d'une personne qui peut vous aider sur votre projet, mise en contact aussi de personnes qui peuvent donner de la visibilité, des appels à visibilité. Du genre, euh, j'aimerais bien que dans les associations de journalistes aux citoyens, c'est le moment, où je lance mon truc. et eh bien, j'aimerais être un peu plus visible. Mise en contact avec des connecteurs. Alors, un connecteur, c'est une personne un peu particulière. C'est une personne qui fait une connexion avec un groupe de personnes et d'autres groupes de personnes. Alors, un, alors en général, c'est quelqu'un qui a un grand carnet d'adresses, mais aussi qui sait traduire euh, de, dans des langages différents, dans le langage peut-être des favelas, dans le langage des, euh, des institutions, dans le langage des entreprises, ou dans le langage de, de tout ce qu'on veut. Euh, et donc on va avoir ces appels-là, et puis on peut avoir aussi des appels à, à ressources. Par exemple, pour mon projet d'innovation sociale, moi j'ai besoin de fabriquer des petits objets. Et alors ces petits objets, comment je peux les fabriquer Est-ce qu'il y a un lieu autour de chez moi qui peut m'aider à fabriquer ces objets-là, par exemple la Fab Lab Alors dedans, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas mis d'appel à financement. Pourquoi Parce que d'abord il y en a plein, il y a plein d'aspects, donc on fera des liens vers comment on finance, mais ça nous a semblé plus intéressant plutôt que de, de, de, que le financement prenne tout, parce que c'est un gros souci, de plutôt avoir euh, des réflexions sur comment on va chercher des financements, sur comment on va fabriquer des modèles économiques, et après de renvoyer vers les bonnes personnes, et euh, effectivement de mettre en relation par contre ce qui manque ailleurs. Et la troisième chose c'est de dire ben, finalement, euh, ben, c'est bien mais j'aimerais bien effectivement car comment je vais chercher des financements, je, je lance mon projet, alors en général il faut que je fasse bien mon idée, il va falloir que je trouve des premiers financements, que je commence à monter ma communauté, troisième question. Ensuite, une fois que ça commence à tourner, il faut que j'aie un modèle économique parce que le financement, c'est bien au début, mais après, il faut que ça tourne autrement. Puis après, il faut que je passe à l'échelle, puis ça serait bien que je, que je vois un peu comment ça marche, etc. Donc, plein de questions. Alors, à ce moment-là, on est en train de monter des groupes de travail de gens qui, ensemble, vont produire des ressources. Et là, donc, sur la plateforme, eh bien, pareil, vous allez pouvoir non seulement consulter les ressources faites par les autres, et même, pour certains, y participer. Et même si vous ne connaissez pas très, très bien un domaine particulier, par exemple, vous dites, tiens, hey, moi, j'aimerais bien en connaître plus sur le, par exemple, les modèles économiques, comment financer mon projet, eh bien, en participant au groupe de travail, évidemment, vous y comprenez encore mieux les choses que si vous faites simplement lire le résultat du groupe de travail. Donc voilà trois façons de, de, de, de participer. Euh, je, je, je, je mets des fiches, je consulte celles des autres, etc. Je fais partie de la communauté, avec euh, soit en me, en me retrouvant avec des sous-communautés de, de gens, mais aussi en, met, en mise en relation internationale avec euh, des gens qui peuvent m'aider dans différents domaines. Et puis euh, ensemble, on va produire des ressources pour que ça serve à, à l'ensemble des, des personnes. Super. Alors les ingrédients de réussite, il y en a un qui est particulièrement important, qu'on oublie un peu trop souvent, et de temps en temps on l'a même oublié nous, hein, mais c'est se faire plaisir. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner une telle énergie. C'est impossible à faire un projet. Même, même le projet le plus simple qu'on qu peut faire là, avec, euh, dans, avec ses voisins et tout ça, c'est impossible. Surtout dans un monde incroyablement difficile. Donc, si on veut faire l'impossible, et faisons-le, eh bien, à un moment donné, il faut être complètement inconscient, mais aussi se faire plaisir, s'amuser. C'est vrai que dans un projet, euh, cet agrédient de la réussite, il n'est pas si évident que ça parce que euh, de temps en temps, on l'oublie. Et euh, c'est normal parce qu'il euh, y a des moments difficiles. Eh bien, il euh, faut juste se remettre dans la tête pour dire, ah oui, en fait, tiens, ça serait bien qu'on rigole un coup. Et donc, une bonne façon de, de se prendre du plaisir, c'est de manger. Être un peu fou, enfin, je dirais oui, un, un peu inconscient parce que, d'une certaine manière, il faut à la fois être très, très organisé pour essayer de préparer les choses et puis, de toute manière, ce qui se passe, c'est quand même différemment. Donc, on a besoin d'être un peu biz bizarre, mais très organisé et puis très naïf, en fait, manière de manière, parce que allons y Et puis, euh, de toute manière, euh, moi j'aime beaucoup cette phrase de, j'ai oublié qui, qui d'ailleurs, qui disait, mais euh, ils, ont, ils ont fait le, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et finalement, c'est exactement ça. Monter un projet, c'est impossible, et donc faisons-le. Et ça, à partir du moment où vous fait ça, il faut, il faut prendre les moyens, donc il faut mettre toute son énergie, son, ses capacités d'organisation, plein de choses extrêmement rationnelles, et puis plein de choses assez irrationnelles, c'est-à-dire euh, son cœur, et puis allons-y, et, et puis euh, bah, je me rends pas bien compte de ce qui va m'arriver, bah, tant mieux. Okay. Même pas bien. peur et après on a le droit de faire des erreurs et on en fait et de toute manière ça, on s'en prive pas mais euh, ce qui est important c'est de se donner le droit à l'erreur et de ne pas être seul pour quand, quand on doute eh bien on continue parce qu'il y a beaucoup de projets extraordinaires et puis c'est vraiment trop dommage quand on se décourage et puis surtout alors, la chose la plus importante c'est de ne pas être seul. C'est à dire qu'en fait c'est difficile de monter un projet de temps en temps on a, on a des doutes c'est tout à fait normal parce que c'est un long processus il y a plein d'étapes il y a des étapes c'est un peu initiatique à hein, monter un projet et donc euh, ce qui est important c'est que déjà bon, dans le dans les gens qui montent le projet, on est un petit groupe, mais aussi euh, autour, dans les autres projets, etc., se connecter. Euh, le, alors, d'abord, c'est euh, toujours un peu plus long que ce qu'on imagine, à monter un projet. Donc, il faut être prêt à ce que ça soit, à, malgré tout, un petit, un, un petit peu long. Euh, évidemment, il y a le pro, le, les, les freins, c'est euh, quand on a besoin de financement initial. Alors, euh, je dirais, là, on, a, on part sur un projet extrêmement ambitieux tout de suite à un niveau international, donc les moyens sont assez conséquent. Euh, le conseil que moi je pourrais donner, ça serait de dire, euh, lorsqu'on peut baisser le coût du niveau initial et après on arrive à trouver des modèles économiques, des choses qu'il faut qu'on vive, mais pour pouvoir commencer tout de suite. Là, on a fait quelque chose d'autre et on a la chance, et j'ai vraiment la chance de, tra de travailler avec des gens aussi extraordinaires que Franck qui, euh, au niveau de la, de, de, des aspects de, de mise en relation entre les financeurs et puis les gens des communautés, euh, fait des choses absolument extraordinaires. Et donc, euh, je dirais, on a, on a des, des bonnes faits sur le berceau, mais c'est quand même difficile, ça prend du temps ça. De temps en temps, on pense que ça passe par là et puis ça passe pas par là. Donc je dirais le plus gros frein c'est euh, celui qu'on se fabrique quand on voit une porte fermée et qu'on dit mince la porte est fermée et on oublie de regarder à côté parce qu'il y a notre porte ouverte à côté. Et ça c'est un vrai frein mais ce frein là on l'a dans la tête en fait.